Chers amis, bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Veuillez partager ce direct. Vous savez, on vous a beaucoup parlé de la situation en Guinée-Bissau. Il y a le peuple bissau-guinéen qui va manifester. Qui va manifester demain au Portugal, mais qui va manifester aussi ici à Paris. Parce que tout ce que je vous ai dit, vous aurez l'occasion de le savoir sur la Guinée-Bissau en venant vous joindre à ceux qui manifesteront soit au Portugal ou ici à Paris. Au Portugal, c'est prévu pour demain, 28, oui, au Portugal. Et toutes les informations sont disponibles dans la description de cette vidéo. Mais aussi, il y aura une manifestation à Paris prévue pour le 5 mars. J'y serai pour ceux qui prétendent me chercher à Paris. Sachez que je serai à cette manifestation du peuple Bissau-Guinéen, nous serons aux côtés de nos frères bissau guinéens pour leur apporter notre soutien. Nous serons là pour leur témoigner notre affection, pour leur faire comprendre que nous sommes contre les décisions et les prises de position de Macky Sall en Guinée-Bissau, en détruisant vraiment ce pays, ce beau pays qui a toujours eu des relations de fraternité d'amitié avec le peuple sénégalais nous regrettons vraiment l'implication de Macky Sall dans votre pays nous comprenons votre colère par rapport à euh, au de Macky Sall en Guinée-Bissau et ça sera une occasion pour nous autres sénégalais de venir manifester à côté de vous pour vous montrer notre soutien pour vous montrer notre solidarité et à travers cela, on pourra sincèrement discuter. Nous aussi, ça sera l'occasion pour les Sénégalais de vous inviter à nous soutenir dans la lutte que nous menons contre Macky Sall, parce que nous avons un ennemi commun qui s'appelle Macky Sall. C'est l'ennemi du peuple bissau-guinéen, c'est l'ennemi du peuple sénégalais, c'est l'ennemi du peuple gambien, c'est l'ennemi du peuple de la République de Guinée, c'est l'ennemi du peuple malien. Donc, nous avons tous un ennemi commun qui s'appelle Macky Sall. Donc il faudrait faire front ensemble contre Macky Sall parce que sinon mmh. Macky Sall mmh. va finir par détruire toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça serait dommage pour nos autres patriotes et panafricains qui nous battons pour la liberté des peuples africains. Donc nous invitons mmh. tout le monde, les Maliens, nous invitons tous les panafricains à venir prêter main forte au peuple bissau-guinéen. Parce que ce peuple essayait de se, de, se, de, se, de se positionner ici dans les manifestations à Paris. Ce peuple essaie de faire entendre sa voix euh, ici, pour l'instant, en Europe. Parce que vous savez, en Guinée-Bissau, c'est quasiment impossible. Il y a une dictature euh, qui n'a jamais été connue dans ce pays-là. Il y a un assassin qui mmh, veut tuer mmh. tous les opposants bissao guinéens et qui menace la vie de Domingo Simos Pereira, qui veut aujourd'hui l'empêcher de ses mouvements en confisquant ses documents de voyage. Donc vous savez, Omar Oussi Ambalo prend conseil auprès de Macky Sall, il regarde ce que Macky Sall fait avec Ousmane Sonko et il essaie d'appliquer les mêmes choses à Domingo Simos Prera. Il veut lui confisquer son passeport, il veut, lui mettre, il veut le mettre en prison comme Macky Sall essaie de le faire avec Ousmane Sonko. Voilà, donc euh, tout cela est antidémocratique bien entendu, donc il faudrait que le peuple bissau-guinéen le fasse savoir au monde entier. Nous avons essayé de vous soutenir, maintenant au peuple bissau-guinéen de se mobiliser en masse, dans la diaspora pour se faire entendre. Voilà. Nous avons vraiment participé à vous soutenir et sur le terrain, nous serons ensemble avec vous. Il faudrait aussi que les Bissau guinéens puissent répondre présent à cet appel-là. Cela euh, cela vraiment motivera tout le monde dans la lutte que nous menons ensemble contre Macky Sall. Voilà. Merci beaucoup à tous et je vous prie de partager cette vidéo au maximum en Guinée-Bissau mais surtout dans la diaspora bissau guinéenne que tout le monde se mobilisent pour la date du 5 mars, pour ceux qui sont à Paris, mais sinon pour, euh, pour demain, pour ceux qui sont au Portugal. Comme je vous l'ai dit, toutes les informations sont disponibles dans la description de cette vidéo. Tapez la description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations par rapport au communiqué de presse de la diaspora bissau-guinéenne, sinon du peuple bissau-guinéen présent, un petit peu partout en Europe. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous voir nombreux le 5 mars. Pour ceux qui sont à Paris, j'espère vous voir nombreux dans la manifestation. Comme je vous l'ai dit, je serai présent aux côtés du peuple Bissau-Guinéen pour leur témoigner encore une fois tout mon soutien, mais aussi mon affection, et mon affection à ce peuple-là. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen.